Merci pour cette invitation, Nathalie. Euh, c'est une opportunité euh, pour faire connaître donc, cette euh, nouvelle unité de recherche de notre, euh, qui s'inscrit dans notre paysage scientifique. Avec moi, Dominique Paco, qui est euh, secrétaire général, euh, je me trompe pas. Euh, non, je dis toujours euh, directeur, euh, c'est moi, et euh, secrétaire général de, de la MSH. Alors, la MSH, en quelques mots, hein, tout simplement, euh, ce n'est plus la MSH. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, la MSH, ce n'est plus la MSH. Et euh, depuis euh, septembre, euh, septembre 2021, hein, je crois que c'est ça. Au premier janvier, alors, au premier oui, janvier, oui. oui, Au 1er janvier 2021, c'était le CNRS qui euh, créait la, la MSH sous forme d'unité d'appui de recherche. Et donc, et au 1er janvier 2022, c'est l'université qui par un vote du CA entérinait la création de la MSH aussi. Merci pour cette grande précision. Et euh, donc, effectivement, euh, c'est une unité du CNRS. Euh, c'est une UAR, une euh, unité d'appui des recherches, euh, pas, une, pas une UMR. C'est une unité qui a, qui a une, disons, un statut, une fonction euh, spécifique à l'intérieur euh, des, des unités du CNRS. C'est-à-dire une, une fonction de, disons comme ça d'incubation de, des projets et euh, aussi d'être de, de, un lieu euh, le de, où on construit des dynamiques interdisciplinaires. Ça c'est disons c est, c est quelque chose qui existe, donc un modèle qui existe au niveau national. Euh, nous en tant qu'MSHBX, BX euh, on s'inscrit dans un paysage national, il y en a 22. Dans les territoires nationaux, euh, il y en a exceptionnellement deux euh, en Aquitaine, dans Nouvelle-Aquitaine. Sinon, il y a en gros une par région. Et euh, les MSH jouent donc ce rôle, euh, disons, d'incubateur et des facilitateurs euh, de croisement disciplinaire. Donc, comme ça, peut-être je simplifie un peu trop, mais en gros, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire incubateur Ça veut dire que dans le contexte actuel de la recherche, qui est de plus en plus sollicité par des appels à projets, euh, disons, on est de plus en plus dans cette perspective donc, de, de, de, donc, de, de, de recherche ce projet, euh, une UAR a qu'en fonction euh, de faciliter le début de recherche. Donc nous, euh, en gros, les, euh, les sommes qui nous sont allouées seront en large partie consacrées, non pas à financer donc, des des projets de recherche, mais à faciliter les débuts des recherches, début donc d'un projet, à faire en sorte que les choses puissent naître dans notre environnement, euh, dans notre environnement scientifique. L'environnement scientifique de la MSH à Bordeaux euh, est euh, large, parce que l'un des buts donc, de cette maison est euh, rien, de moins, rien de moins que euh, de parvenir à une tâche titanesque c'est-à-dire donc fédérer les, les SHS, disons SHS au sens large, pour moi sciences humaines, il y a aussi évidemment les lettres et, et tout ce qui est humain. quoi. Et euh, au niveau du site, euh, donc, vous voyez leur complexité parce que comme vous le savez traditionnellement, donc nous on est de ce côté du tram, donc il y a euh, les disciplines que l'on connaît, mais de l'autre côté du tram, il y a aussi des euh, sciences humaines, donc historiquement la socio, la psycho, euh, l'anthropo, euh, l'écho. Et, et tout ça, donc, il faudrait faire en sorte, euh, au-delà de l'histoire complexe de ce site, que ces disciplines, un jour, puissent arriver donc, à se parler et à construire des objets communs. Donc, en gros, ça, c'est la mission principale d'un point de vue politique, stratégique, dès la MSH. Et c'est la mission que j'ai acceptée volontiers d'incarner, de, de, parce que c'est quelque chose à que, laquelle je crois profondément. Je crois qu'effectivement... Euh, D'abord, po... je crois que dans ce site, il y a un potentiel important au niveau, donc, euh, au niveau de la SHS, euh, que ce potentiel est sous-estimé, sous-développé, parce que justement à cause d'une histoire, histoire euh, complexe, et qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on peut tourner la page par rapport donc, à cette histoire, et qu'on peut construire des passerelles et de lieux où se rencontrer, discuter, créer des objets communs. Donc ça, c'est la mission de la MSH, euh, que... J'ai l'honneur de, de, de porter depuis le, le 1er janvier euh, avec l'équipe qui est là, que je salue, donc, euh, et aussi des animateurs, bonjour à tout le monde, voilà, et qui sont des animateurs d'Axe. Alors, euh, le projet scientifique, alors, je, je vais vite, hein, je ne vais pas... Oui, non, non, je ne suis pas. Bon, peut-être que je, je m'en fiche un peu. Euh, <rire> oui, notre Dominique, il est un peu embêté avec moi parce que je ne respecte jamais euh, le programme. Euh, en gros, donc... Je ne sais pas. Ouais, les axes. Donc, En gros, alors, euh, alors, la, la, la maison des sciences de l'homme est euh, structurée sur un projet scientifique qui a été euh, conçu euh, entre 2019 et 2020 par euh, deux chercheurs. Un chercheur du CNRS, qui est Ricardo Etchepard, et un chercheur de l'UB, qui est Sébastien-Yves Laurent, qui est historien. Alors, ce projet a été accepté, donc, il y a une longue histoire, donc, des navettes entre le CNRS et les tutelles. Les tutelles, je voulais dire une chose, donc, évidemment importante, que l'UAR n'est hein, pas une unité d'UBEM ou que d'UBEM, c'est une unité euh, sous triple tutelle pour l'instant, c'est-à-dire UBEM, Université Bordeaux et CNRS, d'accord Donc, c'est quelque chose qui va au-delà, donc, du périmètre euh, de notre université. Donc, je disais que le, le programme scientifique... Euh, euh, Dès la MSH a été approuvée par les tutelles et c'est un projet scientifique qui est, euh, dire, donc, fortement euh, structuré autour de la question de la question des langues. C'est un choix qui a été fait que, dont j'ai hérité donc que j'essaie de porter. Les deux premiers axes de cette, de, cette, de ce projet scientifique portent donc sur la qui s'intitule. Qui s'intitule Territoire plurilingue, société inclusive, humanité évolutive. Les deux premiers axes portent sur des questions euh, au sens large donc, de langue, des dynamiques linguistiques, dynamiques d'hybridation de, de culturelle, liées toujours dans la question de la langue comme vecteur, euh, comme vecteur donc, de, de, de connaissances, mais aussi vecteur d'hybridation culturelle. Euh, le troisième axe est un axe qui est différent des autres, a été une volonté aussi de, de la part de Richard Ricardo. Je vois ici, donc, il y a Nathalie Pined euh, qui anime cet axe euh, et Cédric Brun qui sont là. Il pourrait parler mieux, moi, que, que de cet axe. Mais c'est un axe, en gros, qui euh, porte sur l'humanité et sur les humanités, l'humanité au, de, de, humanité au sens évolutif, donc une réflexion sur l'humanité euh, qui se fonde sur des... Euh, sur des excellences locaux, locales, donc, comme euh, on sait bien donc l'importance des, des, des, des études archéologiques et par dans notre site, de deux côtés du tram, justement. Et aussi, sur réflexion, euh, je me trompe, tu me corriges, Cédric ou Nathalie, donc, réflexion sur les humanités en tant que domaine disciplinaire, donc, en, donc, en tant que, voilà, euh, oui, dans, donc une dimension épistémologique aussi que, que, qui, qui présente donc dans cet axe que l'on souhaite développer. Alors ça c'est un peu donc la structure, évidemment donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les axes nous obligent en quelque sorte à développer euh, à développer donc un projet scientifique qui est euh, lié donc à cette structure, mais il nous oblige pas complètement, c'est-à-dire que euh, la mission de la, de la MSH je le dis ici euh, de façon très claire, va au-delà du développement lié donc ces trois axes qui constituent notre épine dorsale d'accord mais euh, donc ces axes alors comment fonctionnent les axes en gros on a on est en train donc, nous, nous avons nous avons ouvert boutique il n'y a pas longtemps d'accord donc nous sommes en train de construire tout ça euh, donc nous avons nous sommes en train euh, de structurer donc scientifiquement les axes on a euh, trouvé des animateurs qui sont tout à fait bénévoles et que je remercie énormément ici parce qu'ils ont ils sont investis déjà donc, dans ce projet de façon très généreuse. C'est des animateurs qui représentent donc, euh, des disciplines différentes, des domaines différents, mais aussi euh, dans le souci, on a toujours donc, eu ce souci d'équilibre entre les différentes tutelles euh, de, de, notre, de notre UMR. Je, je n'énonce pas les noms, mais vous les, vous les voyez ici donc, avec les appartenances institutionnelles et des laboratoires. Peut-être qu'on peut passer aux deux. Voilà, ça c'est l'axe 2. Et l'axe 3, voilà, qui est là. Alors, comment fonctionnent les axes Les axes, c'est un peu comme des... À l'AMSH, c'est un peu comme des, des, des mini-laboratoires qui élaborent des, une animation scientifique, euh, séminaire, workshop, événementiel. Mais surtout, l'idée, c'est que les axes à terme, et bon, c'est déjà le cas, parce que vous avez reçu, je pense, le premier appel à projet de l'AMSH, élaborent euh, des objets... Euh, des objets de recherche, des appels, des, des objets qui, qui peuvent donc constituer la base pour des appels, des appels à, euh, à projet. Donc on est en train de constituer tout ça. Donc le, le premier appel à projet que nous avons lancé euh, il y a quelques jours, donc il y a une semaine, le 1er juin, donc que euh, voilà, qui, qui tu as relié, je te remercie donc sur la lettre, euh, émane en partie des axes. Hein, donc... Euh, il y a donc deux projets, un, un projet qui émane de l'AXA1, qui porte sur une question euh, émergente, euh, je trouve très originale. Il faut voir effectivement après s'il euh, si y a dans le, notre environnement euh, les ressources pour le développer. C'est une euh, question qui porte sur la désertification rurale d'un côté sur des mouvements migratoires de l'autre, sur la, la, la, la répopulation de, de, de zones désertifiées. Euh, que l'on remarque donc dans des contextes différents, comme les Apennins ou euh, l'Espagne centrale, donc différents contextes donc, géographiques. Donc c'est un appel qui peut intéresser, intéresser évidemment des géographes, des historiens aussi, mais donc des démographes. Euh, c'est très large. Euh, petite parenthèse. Donc euh, j'ai pas. De, je parlais de démographes parce que à, euh, à l'UR nous avons euh, Projet d'eau, qui est une base de données statistiques concernant donc, notamment la démographie pas Que qui est hébergé chez nous, donc est une énorme ressource quantitative qui s'ouvre pratiquement à tous les chercheurs du site et qui souhaitent donc exploiter des données quantitatives. Donc, sur ça, c'est aussi quelque chose qui était inexistante si vous voulez au niveau du site. C'est un nouveau service qui s'ouvre à tout le monde. C'est important, donc on essaie de le faire connaître parce qu'on a donc Claire Kersuzan qui est ingénieur de recherche chez nous, donc qui est disponible donc pour rendre donc ce, cette énorme base de données ouverte à, tout, à tous les chercheurs du site. Euh, le deuxième appel, donc on est en train de parler des appels, euh, c'est un appel blanc, euh, c'est-à-dire théoriquement donc ouvert, toujours vers toutes les disciplines. Euh, on a mis une condition, mais qui n'est pas une condition euh, sine qua non, mais qui est une condition donc un, un plus donc, que, que l'on voudrait privilégier, c'est que dans les appels à blanc, il y a toujours donc. Euh, des arts, des lettres, du design qui rentrent donc dans la construction d'objets de recherche parce qu'on est persuadé, et donc ces disciplines-là, ces disciplines dans lesquelles donc il y a un potentiel de créativité très important et qui est rarement mis en jeu dans les projets de recherche en sciences humaines et sociales ou seulement de façon accessoire. Comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on voudrait développer et encourager à l'intérieur de la MSH. Et on sait qu'ici à Bordeaux-Montagne, évidemment, il y a un potentiel important de ce point de vue. Troisième appel à projet, c'est un appel qui s'adresse à une population de jeunes chercheurs. Euh, jeunes, c'est une concept très large, n'est-ce pas bon, on est tous jeunes, bien sûr. Mais jeunes porno, c'est les, les, les docteurs, euh, les, les jeunes docteurs, 4 ans après soutenance, d'accord Et euh, les jeunes HDR. Et on sait que ce des moments, des moments donc, notamment les jeunes docteurs, des moments critiques, souvent pour leur carrière. Donc ce que l'on souhaite donner, c'est des moyens qui ne sont pas importants, mais des moyens qui peuvent, par exemple, être mobilisés dans un projet de publication. On sait comment c'est difficile, comment c'est important pour un jeune chercheur de s'approprier de ce type de ressources quand on est dans une phase critique de son évolution de sa carrière. Quoi vous dire donc Je pense que c'est une très belle opportunité, cette Maison des sciences de l'homme. Moi, je ne souhaite que de voir donc, euh, des projets, que des collègues qui viennent nous voir, parce que vraiment, c'est quelque chose dont il faut saisir. Il faut vraiment se saisir, parce que disons, il n'y a pas de contre-indication, n'est-ce pas Ni effets collatéraux. Okay. On Aucun. On verra. on verra. Mais vraiment, je pense que c'est une très belle opportunité et je vous invite donc à venir, à vous saisir de ces projets. Cet appel à projet est un appel à projet euh, qui a été lancé disons, dans l'urgence, hein, parce qu'on avait évidemment encore des... Un budget pour l'année, euh, on a des temps réduits, des sommes qui sont réduites, qui ne sont pas importantes, mais qui peuvent donc servir à amorcer quelque chose. Et ça, je pense que c'est très important, donc euh, je vous invite vraiment à, euh, à vous saisir de cette possibilité. Au-delà de ça, la MSH, tant qu'on la conçoit, nous, est aussi un lieu qui devrait permettre une connaissance des enjeux euh, sociétaux politiques sociétaux des sciences humaines euh, et sociales euh, humaines aujourd'hui non seulement en france mais dans de le monde entier. donc c'est un lieu où euh, on souhaiterait par exemple accueillir donc des grandes conférences par exemple je sais pas sous forme de jeudi ou de vendredi de la MSH dans lesquelles donc on pourrait euh, voilà, donc euh, discuter donc euh, avec un public plus large qui est ce dans le public universitaire les grands enjeux aujourd'hui donc de la recherche dans les disciplines qui nous qui nous tiennent à cœur. Euh, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Sûrement. Je n'ai sûrement pas respecté. donc le, le... Ça, c'est sûr. Ben voilà. donc, euh, si vous avez des questions, donc on est là. Dominique, je ne vous ai pas donné la parole, excusez-moi, donc pas grand-chose. Euh, juste une chose pour l'appel à projet. Donc effectivement, on l'a lancé euh, hors euh, timing normal. Euh, c'est ouvert au 1er juin, c'est clos le 30 juin, ça veut dire qu'il faut faire très vite. En même temps, on essaie de faire relativement simple. Le but étant que notre conseil scientifique puisse statuer sur les propositions qui seront montées euh, avant l'été, et au plus tard, en tout cas en septembre, si on n'y arrivait pas. Euh, voilà, quoi d'autre et donc si je vous invite à aller voir aussi notre site web euh, dans lequel vous aurez des informations notamment sur projet d'eau et, et puis sur les plateformes euh, que l'MSH la, la euh, entend héberger et dernier point c'est que la feuille de route de la, de, la MSH, de toute l'MSH c'est effectivement d'encourager les chercheurs en sciences humaines à revenir à l'ANR parce que c'était un des constats aussi c'est qu'on est, que on est, euh, on est tôt, trop peu présent à l'ANR, c'est pas insurmontable les taux de réussite devraient progresser donc euh, allons-y